Kéline, ça va? Ça va super. Ouais. <rire> oh, y'a rien qui difficile. va! Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh. Bah. Plein de mauvaises choses. <rire> voilà. Elle, la... le truc de fin, il est infect. Attends, euh... Ça serait cool parce que nous, on est là, là. on écrit genre. Ah oui! Tu vois? Quand t'arrives au non. troisième set alors que. Euh, <rire> on reste le des... ah, deux, Ah non! Très bien! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dunia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, vous savez que ma chaîne YouTube, on parle de crossfit, de prépa physique, de volleyball maintenant, genre. <rire> on va parler de plein de trucs, on va parler de conseils et d'altéro. Aujourd'hui, on est à Charletti et je suis passée si voir Kélian Paez, qui est passeur au Paris Volley et qui est extrêmement content de faire de l'altéro <rire> avec moi aujourd'hui. Est-ce que euh, t'as déjà fait l'altéro Ouais, ouais ouais on en pratique j'en pratique pas mal déjà euh, là à Paris on en, on en pratique beaucoup beaucoup ouais. beaucoup, beaucoup etc après quand j'étais à Montpellier parce que je passais par le Pôle France euh, okay. j'ai aussi fait beaucoup d'altéro. ouais ouais très bien vous avez des prépas physiques là-bas ouais ouais on a un spécialisé ça s'appelle David Azou ça marche et, euh... Big Up David <rire> tu sais pour quelle raison est-ce qu'un prépa physique peut vous faire travailler le snatch euh... Un vraiment. Ok, pour un milliard de choses. <rire> milliard de ça, chose. ça, pour, pour la stabilité des épaules, déjà, euh, pour l'équilibre des épaules, parce que vous les voleilleurs, vous avez tendance à travailler que sur une épaule. Et du coup, en termes d'équilibre, on n'est pas ouf. La coordination pour tout ce qui est de motricité, voilà pourquoi c'est hyper important, je pense, pour un athlète, que ce soit un volleyeur, un basketteur, un footballeur, de travailler l'haltérophilie. Le crossfit, bon le crossfit ça reste une méthode de travail, donc c'est pas similairement la même chose, mais l'haltéro c'est vraiment important. En tout cas, de le mettre dans vos routines. Je vais vous donner plein de conseils. Enfin, je vais vous donner des conseils à lui, mais qui seront bons pour vous. Je vais vous donner plein de conseils pour réussir à faire un bon stabilisme. On y va. T'as mis ton pouce. Donc, tu pinces ton pouce. Tu l'as bien. Tu l'as passé bien fort. Ok. Est-ce que tu peux tirer s'il te plaît T'as voir ici. serrer fort les fesses. Ouais. Rentre ton nombril et relâche. Ok. Tu me fais 5 répétitions comme ça. Tu tires et tu relâches. Ouais. Essaie de serrer fort dans les fesses. Voilà. Et surtout de tendre les tend les jambes. Ouais. Ok. Encore deux. Et derrière. Tu vas venir maintenant plaquer la barre contre toi, bomber le torse à bord, voilà, serrer les fesses et refais-moi la même chose maintenant. Voilà, et relâche, rebombe le torse à chaque fois. Est-ce que tu sens tes triceps Vraiment, vraiment Ok. Règle numéro 1, quand tu fait de l'altéro, on a besoin d'une chaîne postérieure bien solide. Parce que si tu es relâché comme ça avec les genoux fléchis, tu ne pourras pas t'en servir derrière. Donc quand tu prends ta barre, tu bombes le torse, tu serres les fesses, tu serres les jambes. Et tu presses la barre contre toi. En gros, toi, tu as ta barre ici. Si moi, je la tire, je ne peux pas la tirer. Bon. Tu peux faire mieux. Bombe le torse, serre les fesses. Voilà. Tu vois la diff je vais te demander de fléchir dans les jambes légèrement. Regarde devant toi. Okay. Tu vas venir incliner le buste, mais que le buste. Vraiment que ton buste. Encore, encore. Laisse la barre glisser sur tes cuisses. Stop, bouge plus. Là, tu es dans une bonne position. Tes longueurs, elles sont engagées. Tes dorsaux aussi, puisque ta barre elle est plaquée contre toi et tes triceps aussi. Est-ce que tu peux remonter en voulant t'engouffrer sous ta barre en avançant les genoux Avance les genoux Voilà, comme ça. Et lève-toi. Ok. Et tu viens, entre t'en t'engouffrer sous ta barre en avançant les genoux. Voilà, pousse les jambes, très bien. Pour finir le deuxième fois. Je fléchis, j'incline. Non, relève-toi. Fléchis un petit peu et incline. Voilà, et tu viens te lever en t'engouffrant sous la peau. Oh, ok, maintenant qu'on a fait ça, on a fait je fléchis j'inquiète, j'ai un mot engouffré sous ma barre. ok Il faut que tu comprennes qu'au moment où tu vas venir te ça va donner 5, 4, 3, 2, stop Avant stop, tes jambes, elles sont encore fléchies, ok, okay Au top, départ, on va venir laisser les ok La je la garde toujours... Toujours pressée contre toi, La thérophilie, c'est un sport de dos, mais c'est aussi un sport de jambes. C'est un peu comme si on venait sauter, tu vois, latéro. On grandit à chaque fois. Donc il faut vraiment que tu arrives à faire. 5, 4, 3, 2, stop et go. Ok, okay? Oui. Je fléchis un Ouais, regarde devant toi, détends la nuque. Et je remonte sur 5, 4, 3, pouce dans les jambes. 2 stop et go. Oh. Ok, je remonte. 5, 4, 3, 2, de stop à mon top départ, tu vas tendre fort les jambes, mais tu vas surtout tirer fort ta barre. Ok, et go! Ouais, c'est pas mal Bon, du coup, quand j'arrive ici et que j'ai réussi à faire un, 2, trois, stop, et go, ma, ma barre il va que je en la Ok, donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on fait, on va faire du, ça s'appelle du muscle. Ok, l'idée c'est de vraiment propulser ma barre et de la, la réceptionner jambes tendues, comme ça. Ok, au lieu de faire ça peut-être tu l'as déjà fait ouais. là mon on fait juste ça et tendu je, gare, je garde tendu ça marche voilà ok voilà c'est ça c'est bon au-dessus de la tête si je te demande d'engager tes épaules ça part okay. essaye de mettre tes épaules dans tes oreilles voilà, ça marche écarte les jambes comme si tu allais faire un squat regarde devant toi et là tu peux descendre Pousse fort la barre, pousse fort la barre dans tes épaules, ouais, et remonte, ok, encore deux, pousse fort la barre dans tes épaules, elle est trop basse. C'est-à-dire qu'elle est trop basse elle est... En fait les épaules sont trop basses, pousse encore, voilà, allez. Ouais, remonte, une dernière, vas-y. Oh, ok, ça c'est pas mal, Ici si on met ça, plus ça, enfin plus qu'on vient de faire, squat Donc il faut qu'on arrive à faire Je monte Et je descends okay. Exactement la même chose que tu fais depuis tout à l'heure Puisque tu chutes directement Donc expulse ta barre, vas-y Tu remontes 3, 2, 1, go Voilà, ok, stop Du coup là, ce que tu as fait, c'est que tu l'as réceptionné et tu as tendu les jambes Moi je veux que tu la réceptionnes, que tu marques une pause ici Ça marche okay, Parce que sinon tu peux pas descendre là Je fléchis fléchir Et ça remonte 3, 2, 1, hop Et descendre Ok Du coup, quand tu commences, c'est un power quoi là, Ça c'est un hang Un hang squat, euh, squat snatch Un hang, c'est quand c'est en départ de cuisse Ouais, voilà, normalement, quand tu commences ici, c'est euh, un hang Exactement Je fléchis, j'implique, comme on a vu depuis tout à l'heure Ok, passe le genou Voilà, stop Et cette fois-ci, tu vas descendre dans tes jambes Voilà, ok Regarde devant toi, presse fort la barre Regarde devant toi, pompe le torse Tu remontes lentement sur ton tigreur, vas-y et tu passes le genou, tu marques une pause Stop Et donc tu remontes sur 3 secondes et tu expulses ta barre, Prêt okay Vas-y vraiment, 3, 2, 1, 2... Voilà, très bien En fait, quand on descend, quand on descend sur le tibia, il y a juste les jambes qui travaillent okay. Alors que la poit le, les cuisses, c'est la poitrine Ok Tu okay me reviens Je plie un clou. Allez, stop Je passe le genou Je descends au tibia Ouais, c'est pas mal, descends encore plus bas non, pas les jambes, pas, pas juste la, la, la poitrine. Voilà, ok, bouge Je remonte sur mon tibia, c'est parti. 3, 2, 1, je passe le genou, stop, et je renvoie. C'est parti, 3, 2, 1, go. Très bien. Ok, okay. okay. Ah, nickel. qu'est-ce qu'ils sont forts ces volets hier. En tout cas, vous pouvez me retrouver, bah, ajoutez-moi sur, euh, sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram. Vous pouvez ajouter le pari volé. Et euh, mon Instagram, DNA et la chair. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt. Bien sûr, comme d'habitude, je te vois, il y a des ombres là. <rire> tu vois <rire> Je vous fais plein de gros bisous. Bye.